Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un manga, Love Story 2 de, de, de Tugara Toru, qui est publié aux éditions Taifu. Ai-je réellement besoin de vous préciser qu'il s'agit de mon dernier coup de cœur en date en matière de yaoi non, parce qu'à chaque fois que je vous parle d'un livre, en général, c'est un coup de cœur. Je suis si cœur d'artichaut en matière de lecture. C'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui s'appelle Yuji et qui euh, apprend un jour par hasard qu'un de ses camarades de classe est gay et qu'en plus qu'il est en crush sur l'un de ses potes. Yuji trouve ça un poil bizarre, c'est un peu la première fois qu'il est confronté à l'homosexualité, mais euh, bon, il ferme sa gueule et il reste un petit peu observateur de tout ça. Le scénario fait que... Yuji, le camarade gay et le crush et un autre personnage, je crois, vont faire partie euh, du même groupe de travail et donc tout le monde va être amené à se rapprocher, avoir des relations un petit peu autres que euh, juste bonjour dans les couloirs. Yuji va même devenir poteau avec euh, Yamato qui est donc euh, le, son camarade gay. C'est le tome 1 et étrangement pour le moment il n'y a pas de romance en fait. C'est des histoires d'amitié et d'ailleurs je me pose vraiment la question de quelle va être exactement la romance Est-ce que ça va être euh, donc Yuji et Yamato Ou est-ce que ça va être avec un autre personnage enfin, Je ne sais pas trop et à vrai dire ça me plaît beaucoup. Comme d'habitude je vais faire un petit point sur les thématiques. Vous l'avez compris ça parle d'homosexualité masculine, de coming out, euh, de outing. Donc le coming out c'est quand on dit qu'on est gay et le outing c'est quand quelqu'un d'autre révèle que vous êtes gay ou lesbienne ou quoi que ce soit mais aussi donc d'amitié euh, entre garçons, de confiance, de euh, se révéler des secrets l'un à l'autre, qui est quand même assez rare parce que on parle souvent de baston etc, on voit rarement euh, des garçons discuter. Les stéréotypes nous disent que ce ne sont que les filles qui papotent et que les garçons ne font que jouer euh, aux jeux vidéo. Mais justement ce petit manga... Euh, présente autre chose en fait. Pour ma part c'est vraiment une très belle découverte j'ai adoré cette histoire très touchante euh, d'un secret avec beaucoup de respect en fait entre les différents personnages et je trouve que l'auteur prend vachement en compte toutes les injonctions à la masculinité euh, que peuvent subir les jeunes hommes donc à travers des sujets comme euh, bah, le rôle de pénétrant-pénétré, donc dans le cas de l'homosexualité, euh, de qu'est-ce que c'est qu'avoir une copine, pourquoi j'en veux absolument une, etc. et qu'est-ce que ça dit de moi par rapport aux autres euh, qui en ont ou qui n'en ont pas. L'auteur met en lumière le fait que les jeunes hommes, que les hommes euh, aient cette peur de trop parler de soi parce que ce serait quelque chose de réservé aux filles. Il y a une petite séquence qui met en lumière le tabou des câlins euh, entre garçons alors qu'en vrai les câlins c'est trop bien et j'ai trouvé ça tellement touchant Tout ça pour dire que c'est un manga sur l'amitié avec beaucoup de réalisme qui est une petite une petite bouffée d'air frais, j'ai envie de dire, au milieu de lectures qui peuvent être parfois un petit peu moins positives. À qui je conseille Love Story tome 1 et j'imagine les tomes d'après mais, mais ils ne sont pas encore sortis. Alors si vous avez aimé Do que vous dont j'ai beaucoup parlé, j'ai fait une vidéo, tout ça, je vais mettre le lien. Si vous avez aimé euh, L'étranger de la plage, si vous recherchez des yaoi avec un peu plus de réalisme, garantie euh, 100%, sans viol romantisé, euh, bah, là par exemple, il n'y en a pas, et c'est plutôt bien, ou euh, bah, justement si vous voulez un peu découvrir la diversité euh, du genre du yaoi, parce que c'est vrai que parfois la production yaoi peut paraître un petit peu uniforme, avec toujours un petit peu les mêmes schémas, mais en fait non, ce genre est très très divers, et je trouve que euh, Love Story est un très bon exemple. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'espère que je vous ai convaincu, je vous invite à... Mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous très très vite pour deux prochaines vidéos.